Nous allons voir maintenant la définition de ce qu'on appelle les troubles du comportement, euh, plus généralement le top trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites. Pour définir ces, ces, tr ces troubles, je vais, vais m'appuyer sur cette définition qui est issue d'un document et du SCOL, euh, qui permet de voir euh, finalement que ce qui est important, c'est que ces jeunes vont présenter des difficultés psychologiques. Donc nous ne sommes plus dans des troubles neurodéveloppementaux où euh, le cerveau de l'élève va être équipé de telle manière, mais on est bien sur des difficultés psychologiques. Ce qui veut dire que le trouble du comportement, tel qu'il est défini, peut être réversible en fonction des prises en charge qu'on va pouvoir apporter euh, à ces élèves. Donc, c'est important de retenir qu'on est sur des difficultés psychologiques. Nous ne sommes plus dans des troubles neurodéveloppementaux, mais dans les troubles psychiques. Donc, on est bien sur l'idée que ces difficultés psychologiques vont être tellement importantes et persistantes qu'elles vont impacter sévèrement la socialisation et les apprentissages de ces élèves. Si on continue la définition, et c'est fondamental aussi, c'est qu'il est précisé que ces élèves ont des potentialités intellectuelles et cognitives préservées. On est bien sur l'idée que c'est les difficultés psychologiques qui vont empêcher l'élève de progresser au niveau des apprentissages, et même des fois de manière très très importante, mais que c'est pas une problématique de potentialité intellectuelle ou cognitive. Un autre point de cette définition qui est très important, c'est l'idée de processus handicapant. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le trouble, il n'est pas présent euh, dès la naissance, hein. l'élève n'est pas équipé de cette manière là, mais c'est quelque chose qui va s'inscrire et petit à petit euh, devenir tellement envahissant qu'il va être un processus handicapant. Hein. Donc l'élève, il n'est pas en situation de handicap à la naissance, il s'inscrit dans un processus qui va petit à petit devenir réellement une situation de handicap. Et la réponse à apporter, elle est dans des actions conjuguées, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument travailler ensemble, école, famille, soins, pour pouvoir aider l'élève à progresser. Alors, les troubles du comportement euh, sont divisés en deux catégories. Le top, trouble oppositionnel avec provocation, où l'élève va avoir souvent des comportements de transgression. Hein, il va essayer de transgresser les règles. Euh, D'opposition, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais avec une opposition qui sera beaucoup plus fréquente et systématique. Et puis, de la provocation, c'est-à-dire que l'élève, il va tester, hein, et notamment on verra le lien pour voir jusqu'où ça peut tenir. Donc là, on est dans l'intention, la provocation. Euh, du coup, ça va entraîner, on est bien d'accord, de nombreux conflits avec euh, l'entourage et ça va euh, entraver fortement euh, son fonctionnement social et son adaptation dans la mesure où ça va à la fois impacter ses relations sociales mais aussi de fait ses apprentissages scolaires. Le second trouble, je dirais qui est souvent un petit peu aussi la suite du top, on est sur quelque chose où là on va avoir non seulement les éléments du top mais aussi des violations répétées des droits fondamentaux d'autrui et des normes sociales. Donc là on est vraiment sur l'idée de, de jeunes qui vont commettre des actes euh, qui vont être relativement euh, liés à, aux actes de délinquants. Donc là, on va bien évidemment avoir des répercussions sur le développement du, du jeune en tant que tel, mais il va falloir aussi prendre en compte ces victimes qui peuvent être relativement impactées. On parle de violations répétées, ça peut être des actes graves. C'est pour ça que quand je disais que tout à l'heure, il fallait travailler ensemble, je rajouterai un quatrième domaine. Aussi, hein, l'école, la famille, le soin, mais euh, souvent aussi, c'est des élèves pour lesquels il va falloir ajouter l'aspect judiciaire. Hein, parce que souvent, on va être sur des actes délictueux qui vont nécessiter aussi de faire appel à la justice.